Maîtres chers héritiers, le monde des sorciers a besoin de vous. Vos familles ont attendu de nombreuses années pour arriver à ce jour. Le mage noir répand ses maléfices dans le monde. L'espoir est né en même temps que vous, car vous êtes les seuls à pouvoir l'arrêter il vous faut parvenir à retrouver les trois reliques du Variska. Mes enfants, faites attention aux funébroses, les sombres créatures du machin. Je vous souhaite bonne chance et que la magie soit avec vous Flébus d'Albina